Je suis journaliste culinaire depuis une grosse dizaine d'années maintenant. 1er janvier 2010, j'ai fini par monter mon blog « So Food So Good » qui aborde la cuisine comme une culture. Depuis dix ans, il s'est vraiment constitué une espèce de communauté et un intérêt pour la cuisine qui devient à mon sens assez démentiel d'ailleurs, avec beaucoup de chefs. Euh, pas mal de vignerons, des critiques, euh, des, de plus en plus ensuite euh, des blogueurs. On voit de toute façon l'univers euh, culinaire se grossir énormément depuis euh, 5-6 ans. Donc un mouvement je pense mené par une jeune génération de chefs qui, qui étaient eux-mêmes issus de, de, de chefs un peu plus anciens, les grands chefs de français qu'on connaît, souvent étoilés. Et cette nouvelle génération qui a aujourd'hui des 40 ans à peu près ont commencé à créer une cuisine euh, très, très ouverte, euh, décomplexée, euh, très ouverte sur l'étranger, avec énormément d'influence du Japon par exemple. Et du coup ça a emmené un nouvel, un nouvel essor je pense dans, dans la cuisine, un nouveau mouvement, une, un rafraîchissement en fait de, de la gastronomie française qui ensuite a induit tout un tas d'autres créations qui fait que tout le monde s'intéresse différemment aujourd'hui à la cuisine. Le numérique impacte la vitesse de diffusion et l'accessibilité euh, la, aux arrières-cuisines en fait. Les chefs eux-mêmes euh, se sont énormément euh, accaparés de euh, ces, ces nouvelles technologies des réseaux sociaux. Ils ont leur, euh, leurs iPhone en cuisine, ils filment, ils balancent des photos, euh, ils sont hyper connectés. Enfin, pas tous, mais euh, quand même ils commencent à comprendre un peu euh, que ça veut dire et puis évidemment euh, tous les faits euh, télé, euh, médias euh, qui fait que tout le monde s'est un peu emparé de ça. Aujourd'hui euh, les gens qui font euh, la, la, la com en cuisine et qui font, c'est euh, les gens d'instagram, enfin les instagrammeurs, euh, les youtubeurs, euh, Facebook et aujourd'hui ça passe beaucoup plus par là effectivement parce que en fait ça, ça intéresse tout le monde la cuisine. Ce sont des médias qui sont ouverts à tout le monde donc tout le monde peut prendre la parole. Enfin c'est bien ça l'intérêt et si l'agroalimentaire prend la parole libre à nous euh, journalistes grand public euh, ados, enfin n'importe qui de se mettre aussi à discuter et c'est comme ça que les choses vont évoluer. L'intérêt de ces réseaux ces médias euh, online c'est que le, le dialogue se fait enfin en tout cas chacun peut prendre la parole. Les jeunes, c'est en train de devenir un marché pour la cuisine. Ce sont des supports qui leur parlent. Je pense que le, la, la télé, l'image, Instagram, euh, Snapchat aujourd'hui. Il faut juste que les gens comme nous, qui sont un peu plus âgés, euh, arrivent à comprendre et à maîtriser cette technologie. Mais pour nous, c'est juste un support pour faire passer les informations. Donc en fait, le blog est une technologie vieillissante. Et euh, moi, mon boulot de demain, c'est de m'intéresser euh, et de travailler avec Snapchat et euh, Instagram. Forcément, quoi. Moi, ce qui me réjouit, c'est vraiment l'ouverture d'esprit de tout le monde, à la fois des chefs qui sont encore une fois leaders d'opinion et porteurs de, de plein de nouvelles idées. On arrive à trouver des cuisines qui ressemblent plus, qui sont plus françaises, qui sont plus japonaises, mais qui sont des, des espèces de melting pot de, de toutes les cuisines et de toutes les, de toutes les cultures qui sont hyper intéressantes parce qu'on découvre des nouveaux goûts, des nouveaux produits, des, des nouvelles façons de faire. Donc ça, moi, je trouve ça assez passionnant. C'est vrai que sur les OGM, les pesticides, le discours et l'information est encore pas très très bien passé. Tous les, les boulangers qui travaillent sur le levain, sur des farines bio, vous expliquent que les farines conventionnelles, c'est du poison. Enfin, ils disent texto, c'est du poison. Le prochain sujet auquel il faudra s'intéresser, c'est les vins. On a vu des reportages cette année qui étaient assez significatifs et qui faisaient vraiment peur sur des agriculteurs et qui eux-mêmes veulent même pas aller dans leur ville, donc c'est quand même un peu flippant. Je trouve de plus en plus un vrai gap entre l'alimentation de base accessible et l'alimentation saine, donc bio essentiellement, des super produits qui sont carrément inaccessibles et là qui deviennent des vrais produits de luxe. Je trouve ça assez étonnant effectivement et assez scandaleux que l'alimentation devienne un produit de luxe. Quoi. On prêche pour un droit à l'éducation égalitaire, je pense qu'il devrait y avoir une égalité alimentaire pour tout ceci. Quoi.